Bienvenue dans ce flash vidéo LibreOffice Calc. Depuis la version 5.3, les styles de cellules par défaut de Calc sont chargés depuis un fichier style.xml. On le trouve par exemple dans le dossier C, programme Files x86, LibreOffice, Share, Calc, pour une version 32 bits sous Windows. Définir ses propres styles par défaut est désormais possible hors modèle avec la syntaxe propre à la norme ODF. Attention, s'agissant d'un fichier de configuration, n'apportez des modifications qu'en connaissance de cause. Prenez éventuellement la précaution de faire une copie avant toute chose. Il faudra par ailleurs bénéficier de droits administrateurs. Nous retrouvons dans le fichier les styles par défaut, y compris les nouveaux apportés par la version 5.3. Et ici, nous avons créé un style par défaut, un style de cellule, qui s'appelle Nouveau et qui définit une couleur d'arrière-plan et une couleur de texte. Une astuce pour connaître le code couleur à employer est d'utiliser le dialogue Format Remplissage disponible directement dans un document Draw ou bien dessiner une forme dans Calque pour accéder via le dialogue Remplissage au code concerné. Nous avons donc créé ici un style nouveau que nous retrouvons dans les styles par défaut et qui applique une couleur d'arrière-plan et une couleur de texte.